Salut les gars, c'est Orléans Fontenois, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Noël. Aujourd'hui, on va se regarder des vidéos très drôles de chutes et de trucs un petit peu insolites. Vous allez voir, on va rigoler. Lundi 4 janvier, lundi prochain, il y aura une grosse émission sur ma chaîne YouTube. Un truc exceptionnel, j'en rêvais depuis longtemps. Ça va s'appeler Rider Warrior. C'est en gros une émission en mode Ninja Warrior, mais avec des vélos. Je vous préviens, ça va être très très très lourd. C'est la plus grosse vidéo de toute ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une petite compilation du coup de plein de sports, du ski, parce que c'est la saison, du skate. Du vélo, voilà. Il y aura plein de trucs et plein de surprises. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin. Let's go! On attaque avec du ski. <rire> ça finit dans un, dans un toit. Mais c'était quoi l'idée de base ici? Petit backflip raté. Ok, ça. Waouh! Waouh! Waouh! Wow, le gamin. Ah, ouais, je pense que la mère elle a eu peur là. Moi qui suis un enfant, j'aurais eu peur. Là, la figure aurait pu être stylée. Mais malheureusement, ça a déchaussé. C'est pas de chance. Ça va, ça finit bien et mis sur les fesses. Le saut un peu en avant. Ah, regardez bien le gars à droite. Il finit dans l'eau, dans un ruisseau. N'importe quoi. Ah, il doit être gelé. Ah, j'ai froid pour lui. Ah, là, t'es dégoûté. Ta journée elle est pourrie. Là, ça y est, tu rentres chez toi, tu te sèches, tu prends un bon bain chaud. Mais lui je pense qu'elle était encore plus pourrie sa journée. Oh, ah ouais là a... Wow, rouler boulet. Ah ouais il s'arrête pas. Ah ouais c'était chaud là. <rire> Éjecté dans un arbre. Oula oula oula oula oula oula oula oula le slow mo là. A ah, la base c'était un airbag. Je sais pas si c'était un airbag gonflé. Ou juste des matelas pour éviter ça. Oh là là Ou oh, elle a dû se casser les jambes. Alors lui il a une bonne dégaine de touristes Voilà Effectivement les skis ça marche que sur la neige mec Pas sur la terre Le <rire> <rire> mieux c'est ses potes, il était mort de rire oui, Il descend, bam Allez prends ça et par derrière <rire> C'était quoi l'idée là Je crois que l'idée c'était vraiment de foncer dans le sapin Petit front clip. ok ah. ah les jambes Oh. oh pardon je rigole mais. <rire> C'est des rires nerveux à chaque fois on est obligé. Hein. Ok. Oh, voilà, mon Dieu. Es pris plus. Oh, oh my god Wow. Let her go, let her go Laisse aller, laisse aller, il a dit Ok bah ouais laisse aller bon. Ouais. Oh my gosh Oh my Oh il s'en est bien sorti, ça se voit qu'il maîtrisait quand même le gars. <rire> Mec dans le sapin Bon celle là ok Ah ça change Allez on passe sur du vélo maintenant mais on reste dans la neige Voilà Ah celle là je l'avais déjà vue C'est Ryan Williams en Australie en tandem oh Franchement qui se serait mis Je crois que le plus dangereux c'est peut-être derrière Je sais pas mais... ouais. Jamais de la vie je saute en tandem là dedans Oh il a tenté un petit superman Il y avait une idée de superman Après il vaut mieux sauter du vélo ouais. Je pense que aïe ah, il... La réception ça peut être. Oh, oh la réception Oh gérer, gérer le 3-6. Gros gap, backflip, ouh un peu court. Watch le vélo Oh il doit être tout pété là. Poil pris. Ah ouais. Éclater la roue. Ah ça, si on est reconfiné, voilà. Vous avez pas de. Vous avez pas de home trainer, ça marche. Alors ça je pense que c'est un vrai fake. Je pense voilà. parce que il y a plein d'angles différents, objet c'est un fake. Un peu cinéma là, mais c'était marrant. Oh un peu court. Oh. Ah, dans la face. Aïe, ça doit brûler. Ça doit brûler. Ah okay. j'ai mal brûlé. Ok. Il va bien. Petite section, ça c'est mon sport, le trial. Alors ça, de l'eau, du trial forcément. Bah, <rire> je je m'attendais à la suite, ça va, il s'est pas fait mal. Ça je le connais Annès. Annès. Oh, oh, oh. oh la roue avant. C'est ce qu'on appelle mettre une roue avant 8. Voilà. Elle est éclatée. ah oh. Passe sur du skate. Ça va, il a sauvé la bière. C'est ce qu'il dit. Il a sauvé la bière. Bah, regarde. Oh non Il a éclaté le scooter Il a éclaté le scooter N'importe quoi Oh joli ça Dommage replaqué soit aurait stylé Deuxième essai Aïe Voilà bah ça, quand tu joues au dessus de l'eau en général ça termine mal. C'était sûr. En vrai ça aurait pu être beau. Oh Oh câlin Câlin Câlin Câlin Ah bah Il l'a bien sauvé Pas mal, pas mal avec la musique, franchement ça allait bien C'était stylé <rire> Joli du montage Et non. Oh voilà, il va le casser là, c'est pas possible là T'es un peu lourd mec Oh Oh stylé Stylé <rire> On est dans une petite sélection mini-skate oh, Pas content Pas content, il a éclaté son skate Hop, hop Oh la voiture oh, oh en plus le toit en vert en plus je crois que c'est une bonne bonne voiture, je crois que c'est une bonne clé ou un truc comme ça. Waouh wow. <rire> merde. Un dollar le tacos. <rire> tacos. Alors c'est bien l'américaine ça. Oui, le gros fake. <rire> Trop fort. Tell your mom to keep ok. Le week-end, <rire> Monday. Chute. Ok ça part en, en tentative de condor Lâchez les mains Qui fit oh, oh, oh, oh. L'histoire dit qu'il n'aura plus jamais d'enfant Ah je le vois là en haut là. Il veut sauter là du toit wow. <rire> Fallait pas le rater là En vrai tu rates ah. Bah le skate s'est éclaté pas, pas mal bien visé Pas mal pas mal c'est un cochon qui fait du skate C'est un cochon qui fait du skate Et là c'est un chien This qui fait Jumpy, de la trottinette Jumpy Jumpy qui fait de la trottinette Échec Ah Jumpy est de retour Il aime beaucoup le skater oh, Aïe euh, Réception dans l'arrêt du huk du, du Ça doit faire mal ça Je l'avais pas vu Pas mal créatif, très créatif, mais regardez, bim, petit flip. Il est. <rire> sur la euh, sur la borde de son spot. Pouah. Franchement, ils ont des idées quand même. Hein. Ils sont bons. Celle-là, elle est pas mal, j'ai déjà vu celle-là. Celle-là, regardez bien. Tac, bim, réception. Et c'est pas terminé. Regardez, regardez, regardez. Flip. Moi, je dis respect. Moi, je dis respect. Ok, lui, il est en forme. Lui, lui, <rire> lui, il a l'air en forme. Ça, c'est après avoir eu le coronavirus, là. Le coronavirus en Chine, voilà les vraies histoires. Il s'est passé ça. <rire> il faut rater. Ah, dommage, pas loin. Presque. Non, encore raté. Oh, le seum, ton pote, il l'a fait direct. First try. Ça, c'est une petite rubrique. Quand la sécurité veut pas que tu rides. Et la bien esquive là. Ah là il y a de l'eau. Là, c'était sûr. C'était obligé. My god. Ah, ça restait quand même. Un policier qui fait du skate. Hop, il vient tester chez toi. Hop. Ça c'est beau comme image, franchement, en ce moment, surtout. Restez. Petit flip. Oh il s'est pris un coup. Direct. Vas-y dégage. Bam. Bon en même temps il l'a cherché, hein. il va se l'aider Ouais, bon, ça c'est l'histoire euh, typique des skateurs tu rides devant un hôtel ou quoi, tu te fais virer C'était connu ça Et là pour finir, regardez bien, papy qui tente le skatepark <rire> et qui finit sur le toit Oh putain ah oui magnifique Oh là là une grosse sélection pour terminer l'année Donc j'espère que ça vous a plu Pensez à lâcher le gros pouce bleu et à vous abonner Ça sera le meilleur moyen de me soutenir Et comme je vous ai dit rendez-vous lundi prochain Pour la grosse émission de Rider Warrior Passez de bonnes vacances, ciao les gars